Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau, une nouvelle, ou un nouveau, je ne sais pas comment ça se dit, mais un no tag. ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, pas d'intro, pas d'outro, pas de musique à l'arrière, désolé, ça fait qu'il n'y aura pas de de montage quoi, alors s'il y a des bugs ou des coupures, ben, ça sera en plein la vidéo et j'espère que... Ça vous plaira quand même. Bon, il y aura quand même le, le petit logo du pouvoir directeur parce que je serai obligé de le mettre dans le logiciel du montage pour l'exporter. Le, mais il n'y aura pas de montage du tout. Euh, notre cher caméraman va nous poser des questions et je vais pouvoir vous y répondre. Et c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Première question Ton âge et si t'es majeur, ta profession Alors, mon âge, ben, j'ai 21 ans et ma profession être euh, youtubeuse à mi-temps. <rire> non, je ne fais rien du tout. Deuxième euh, Pourquoi le mot court est-il plus long que le mot long Alors le mot court bah, ça peut être court parce que déjà il n'y a que 4 ou 5 lettres et le mot long bah, c'est déjà euh, c'est petit mais c'est long parce que quand euh, tu attends 2 minutes, bah, 2 minutes ça peut être long alors que 30 secondes ça peut être très très court et même l'inverse 30 secondes ça peut être très très long si tu attends vraiment 30 secondes comme ça à attendre à rien faire alors que deux minutes, mais ça peut être hyper rapide si t'es occupé. C'est pour ça que ça fait court, long, voilà. Ok. Euh, troisième question. As-tu un fiancé Non. Quatrième question. Est-ce que tu aimes Eva faire des vidéos Alors, oui, je l'aime bien Eva faire des vidéos. Euh, pour vous dire qui c'est, c'est une petite youtubeuse qui est plus haute que moi en abonné qui a 1000 ou 2000 abonnés je sais plus trop exactement mais qui fait un peu de l'humour euh, dans ses vidéos qui essaie de faire de l'humour et qui des fois c'est bien drôle quand même avec des, des montages un peu sympathiques et puis euh, voilà si jamais vous aimez l'humour ben, vous pouvez aller sur sa chaîne en marquant et va faire des vidéos et vous l'allez la trouver ok cinquième question c'est quoi ton portable mon portable actuel qui est en train de vous filmer, euh, c'est un euh, Samsung Galaxy S8. Waouh wow. De toute beauté. <rire> Question numéro 6. As-tu d'autres projets pour plus tard et si oui, lesquels euh, mais Comme tout le monde, avoir un boulot, une maison, faire sa vie. quoi. <rire> faire sa vie entière, quoi. c'est tout. Hein. Et euh, pouvoir continuer... Euh... Oui, mais faire sa vie, tu peux prendre des animaux... T'as euh... dit une maison, mais t'as pas parlé des animaux, des enfants, je t'en fous. Non, mais tout, tout ce qui concerne la vie, les enfants, les animaux, la maison, euh, le chéri, euh, le boulot, euh, voilà quoi. La voiture. La voiture, surtout la voiture <rire> euh, Question numéro 7. Penses-tu réussir à avancer sur YouTube euh, Je l'espère, et de toute façon, tant que je n'aurai pas... Euh... Le matériel nécessaire pour faire le montage, enfin, pour faire les vidéos, bah ça fait que je ne montrerai pas. Mais dès que j'aurai un bon PC, une bonne caméra, un, un, tout ce qu'il faut, enfin, euh, j'ai que juste la moitié, mais euh... d'accord. Euh, on va reprendre au, au, voilà, au matériel. Euh, ça fait que j'ai juste la moitié, j'ai un petit ordi qui est un tout petit peu plus sang que mon ancien. Mais je ne peux pas faire énormément de choses comme je le voudrais. Et j'ai un petit trépied qui m'aide à tenir le téléphone. Comme ça, le cadrage ne bouge plus comme avant. Et ça fait que la qualité, elle est déjà là. Mais il faudrait une caméra, si je voyage, etc. Ça sera mieux. Euh, nous allons passer à la question suivante. J'espère avoir tout répondu. Oui, mais du coup, la question 8, c'est en rapport avec la 7 aussi. Donc, comptes-tu faire de YouTube ton métier euh, Si j'y arrive, oui. Ok, question 9 du coup, quel PC utilises-tu Alors je n'ai pas le nom exact, euh, je sais que c'est un, un HP, euh, toujours dans les HP, mon ancien aussi était un HP. Euh, le processeur est un AMD si je ne me trompe pas, et après je sais que c'est un ProBook, après je n'ai pas le nom exact, et vu qu'il n'y a pas de montage, je ne peux pas vous marquer exactement le nom exact. Ok, question numéro 10. Comment devenir modérateur sur ta chaîne C'est une très bonne question. Alors si vous voulez être modérateur, il faudra être actif sur les lives euh, du début jusqu'à la fin. Enfin, peut-être pas euh, du début jusqu'à la fin, mais euh, une bonne moitié d'être actif tout le temps, tout le temps, tout le temps à chaque live que je lancerai. Euh, bon, après, être actif sur les vidéos, mais bon, ça comptera pas pour la modération parce que la modération c'est juste pour les lives. Ça voudra dire être actif sur les lives. Et si vraiment vous voulez être modo, bah, faites votre candidature et vous m'envoyez sur Discord. Voilà. Envoyez votre CD. Alors, question numéro 11 À quoi ressemblera ta vie dans 50 ans Oula Alors, attendez, je suis voyante, attendez, attendez. En euh, 50 ans. Euh, YouTubeuse, deux enfants, un beau mari, une belle maison, euh, retraitée, euh, voilà, non, je sais pas, <rire> je ne sais pas. C'est le genre de petite vieille à regarder par la fenêtre s'il y a du mouvement <rire> C'est ça, moi, qu'y <rire> a-t-il dehors uh, Oh, des gilets jaunes, nous restons à la maison. <rire> Génial. Alors, numéro 12, où voudrais-tu vivre alors, euh, je ne peux pas savoir où je voudrais vivre, enfin, je voudrais vivre à l'endroit où je suis, dans la, dans le pays où je suis, exactement où, je ne sais pas, ça dépendra des prix des maisons ou des appartements. Après, vu que je ne voyage pas beaucoup, je ne peux pas trop savoir, mais si, exemple, je voyage et que le pays me donne envie de vivre ici, bah peut-être que je me dirais, tiens, pourquoi pas vivre ici, et puis, euh, voilà, ça sera au fur et à mesure du temps. D'accord. Numéro 13, vas-tu faire une salle de concert euh, je ne suis pas architecte en concert, je ne peux pas créer de concert comme ça euh, en mode, allez alors demain, nous allons faire un concert par ici, par là. Euh... Non, bah non, je ne peux pas faire de concert. Euh, du coup, 14, vas-tu faire une tournée Une tournée, est-ce que je vais tourner Eh bah ben non, je ne vais pas tourner, ni faire de tournée de chanteuse non plus, parce que j'en suis pas une. Alors non, pas de tournée. Numéro 15. Pourquoi séparer s'écrit-il tous ensemble alors que tous ensemble s'écrit séparément euh, ben Parce que séparer, séparer, c'est trois euh, mots, non je sais pas, c'est parce que c'est séparé quoi. Et tous ensemble, parce qu'on est tous ensemble regroupés, même si c'est en deux mots, mais c'est deux mots euh, comme ça, que tu peux coller, ça fait tous ensemble. Et que alors séparer, euh, quand t'es dans un groupe, tu peux être séparé, un groupe de deux, un groupe de trois, alors que tous ensemble, ben, tu es tous réunis ensemble, voilà. D'accord. Question 16. Quel animal te correspond avec ta personnalité Alors là, je sais pas du tout. Bon, pour vous dire, euh, j'ai fait un petit test sur internet, ça m'a dit le chien. Alors, je sais pas du tout si le chien peut être ma... Bon, ma personnalité, je ne connais pas d'animaux qui est timide, sauf si en connais un. Le chat. Un peu. Le chat, ça peut être timide. Ouais, bah, le si chien je... aussi, ça dépend après. Ouais, ben bah, le chien, c'est plus l'animal euh, de l'homme. Le chat de la femme, non, je sais pas. <rire> toi, tu es le meilleur ami des hommes. Euh... Tu es, es un chien. C'est ça. <rire> euh, je sais pas, le chat, le chien, euh, voilà. Euh, du coup, dernière question. Si tu as un amoureux, va-t-il faire des vidéos avec toi alors, ça, ça sera vraiment à lui de me dire s'il voudra ou pas. Ça sera à son intimité. S'il voudra participer à certaines de mes vidéos, bah il pourra. S'il veut pas, il bah, il veut pas. Je vais pas le, le forcer en mode Allez, viens, viens faire des vidéos Alors euh, voilà, hein, c'est lui qui choisira, c'est tout. Et du coup, tu serais pas contre l'idée de former un duo C'est ça. Je ne serais pas contre. Génial. C'était la fin. Du coup, ben voilà, c'est la fin du game. <rire> c'est la fin du game. Non, c'est la fin des questions. Euh, bah sur ce, j'espère que cette, euh, cette euh, no contact vous aura plu. Sur ce, bah je remercie euh, la caméraman d'avoir répondu, euh, d'avoir posé ces questions. De rien. Ça fera 50 euros. <rire> 50 euros en bisous, surtout. <rire> ça te va Non, c'est pour ton amoureux. <rire> Ou en câlin alors va, ah donc bah. <rire> alain c'est mieux bah, sur ce bah, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et euh, si jamais vous avez d'autres questions mais pour une FAQ cette fois-ci n'hésitez pas à me les proposer ou des euh, tu préfères pour euh, une prochaine vidéo ou des idées, ou des challenges, ou des défis n'hésitez pas à les dire en commentaire et je vous dis à la prochaine bye bye